Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Let's Score, un épisode spécial, le premier de la série, et oui, parce que... Il est temps il est temps de mettre en œuvre ce que pas mal de gens espéraient voir un jour dans cette série de vidéos à savoir l'étape de programmation des instruments virtuels parce que j'ai terminé une composition pour un autre projet euh, mais qui me permet justement de faire cette vidéo là sur un let's score en fait pour introduire un petit peu cette composition là c'est une composition que j'ai faite pour une série de vidéos là encore où j'ai mis en musique une scène d'un même film enfin une même scène d'un film euh, dans des styles de films différents en fait là bah, c'est la composition pour euh, le style d'un euh, Dragon. Théoriquement, un épisode de Let's Score se termine là-dessus, avec des sons, euh, les sons de Melody Assistant, qui est un éditeur de partitions qui me permet d'écrire ces partitions. Si vous suivez, vous savez euh, comment ça marche. Donc ça ressemble à ça. nécessaire de tout montrer, ça va être un petit peu long, mais c'est pour vous remettre un petit peu en tête le genre de son que c'est. Et bah maintenant, c'est parti pour expliquer un truc que j'ai jamais montré à l'écran, c'est comment on passe de ces sons-là à des sons plus réalistes. Alors, c'est parti pour le disclaimer Ouais, parce qu'évidemment, euh, il est important de, de préciser que je ne suis pas l'expert de cette étape. Euh, je suis déjà pas l'expert de la composition, hein, mais ça j'espère que c'est pas obligé de le redire à chaque fois. Mais par contre, l'étape de production et donc de programmation des instruments virtuels, bah, c'est pas un truc que je maîtrise. Mais. Euh, je le fais quand même parce que ça a été demandé par des gens, et que euh, d'après mes quelques années d'expérience, j'ai quand même appris des trucs, donc je pense que je peux partager euh, à des gens, mais vous serez sûrement nombreux nombreuses à me dire euh, qu'il euh, bah, y, y a plein de trucs euh, que je pourrais améliorer, et justement, d'ailleurs, ça, alors ça, ça serait génial si certains pouvaient me dire... Ce que je pourrais faire concrètement de mieux pour euh, que ça soit encore plus réaliste. Voilà, tout simplement. Et alors, j'en profite aussi pour préciser un truc euh, j'ai vu, j'ai lu euh, des, des, des conseils sur comment humaniser une composition, notamment jouer sur euh, la vélocité, rendre les, les vélocités de chaque note aléatoire, rendre aléatoire aussi les positions des notes pour les décaler un petit peu. Pour pas que ça soit trop carré tout ce genre de trucs pour humaniser euh, je l'ai testé je l'ai pratiqué et c'est pas ça qui, qui, qui pose vraiment problème dans le rendu réaliste de mes compos c'est pas non plus en prenant des nouvelles banques de sons parce que là je vais vous montrer ce que j'utilise euh, c'est la série des hollywood strings euh, winds brass etc euh, les ciné pour les percussions la série des Berlin. c'est excellent comme banque franchement et puis euh, même bbc Symphonic orchestra de spitfire audio c'est pas des banques de merde quoi donc euh, c'est pas là euh, d'où vient mon problème donc n'hésitez pas à faire des commentaires. Voilà, et ben on y va pour euh, la première étape, c'est-à-dire le passage en format MIDI. Alors comme ça, ça me permettra d'expliquer ce que c'est concrètement le MIDI, parce que les non musiciens ne sont peut-être pas au courant exactement de ce à quoi ça correspond. Alors le MIDI, ce ne sont pas des sons pourris, non. Euh, le MIDI c'est un format de fichier, donc ce, ce fichier là qui est ouvert sur Melody Assistant, je peux l'enregistrer sous le format de Melody Assistant. Mais pour qu'il soit lu par d'autres logiciels comme par exemple FL Studio, hein, c'est là dessus que je vais travailler là tout à l'heure, Eh bien il faut un format universel et euh, le, le format utilisé souvent c'est le format midi.mid donc là je vais tout simplement exporter cette partition puisque c'est une partition et bah je vais l'exporter en format midi et le format midi en fait ça sera une partition numérique c'est à dire que ça sera lu par plusieurs logiciels audio et même par exemple un lecteur audio comme windows media player ils vont juste lire cette portée cette partition en utilisant leur son interne c'est pour ça que souvent on se dit que les sons midi c'est des sons pourris mais le format c'est une partition numérique donc en fait c'est un fichier qui va simplement dire et eh ben là vous avez un trombone qui joue telle telle telle note avec telle hauteur de son tel rythme là vous avez un piano qui joue tel tel truc mais voilà c'est une partition numérique donc euh, j'exporte en point mid ça s'exporte très rapidement puisque c'est que de l'information il euh, n'y a pas de son donc c'est pas très lourd et puis bah ça on peut fermer mais on va le laisser ouvert et là on se retrouve sur FL Studio. Alors FL Studio, c'est un Digital Audio Workstation, donc un logiciel de production euh, audio ou production musicale. On peut enregistrer du son, on peut euh, mixer du son déjà enregistré et on peut créer du son à partir d'instruments virtuels et c'est ça qu'on va faire nous ici. Donc première étape, on apporte notre fichier MIDI. Let's score, programmation, le voilà. Le voilà. Le voilà. Donc là, on a tous nos, tous nos instruments. Il nous a créé euh, des tracks, des pistes, là, avec tous les instruments que j'ai mis dans, dans cette partition-là. Hein. Il les lit correctement, et donc je peux voir, avoir le détail de, de tous ces trucs. Par exemple, la flûte, elle se présente comme ça. Donc comment on lit ce, ce, cette, cette partition sur FL Studio bah, En fait, les notes ne ressemblent pas à des, des, des noirs et des blanches sur une portée, mais avec, à des... Des petites barres, en fait, qui correspondent à la longueur des notes et euh, à leur hauteur. Vous voyez qu'ici, il y a un clavier de piano. Si je lis ce fichier, je ne sais pas s'il va nous, nous proposer des sons, mais euh, on va voir qu'on s'en fout. Ok. Donc... Ce qu'il a fait, lui, c'est qu'il a utilisé des, des sons internes, euh, à mon avis, euh, qui sont déjà euh, présents de base sur FL Studio, et il a fait jouer bah, chaque, chaque instrument par ses sons à lui. Mais ce n'est pas ces sons-là qu'on va utiliser, nous, non, non, non, nous, on va utiliser d'autres sons. Donc la deuxième étape, une fois qu'on a chargé notre fichier MIDI, c'est de choisir nos instruments virtuels qui vont jouer ces instruments-là. On peut utiliser dans plusieurs banques de sons. Moi, par exemple, j'ai plusieurs banques de sons qui me proposent des sons de trompette. Alors, je vais utiliser... Alors, je ne sais pas encore trop ce que je vais faire, et souvent, je peux changer d'instrument quand je vois que ça ne marche pas. Et donc, la première étape, c'est de décider de nos sons. Donc, je vais utiliser des banques de sons qui marchent sous « Contact ». Contact, euh, je sais pas si je vais bien le présenter, mais en gros, c'est un logiciel qui permet de gérer différentes banques de sons euh, qu'on peut ouvrir du coup que par contact. Donc, moi je vais sûrement utiliser par exemple des cuivres de la série des Berlin Brass. Et donc, quand on l'ouvre, cette banque, et eh bien on a plusieurs trucs on a des cordes d'harmonie, on a des trompettes, on a des trombones, des trombones basses, un tuba. Voilà, donc les, les, les cuivres classiques. Mais quand j'ouvre une des trompettes, et eh bien vous avez vu qu'il y a plusieurs possibilités qu'est ce que ça veut dire tout ça et eh bien c'est des différentes articulations en fait je peux décider de charger une trompette qui va avoir des sons legato c'est à dire liés pour faire des mélodies avec des notes un petit peu un petit peu longues. donc ça c'est pour les notes longues mais on peut aussi décider de charger une trompette qui va euh, jouer que des notes staccatissimo c'est à dire des notes très très courtes euh, et détachées Donc ça c'est très pratique et ça c'est clair que je vais l'utiliser puisque dans ma compo, la Dragon, il bah, y, y a toujours plein de ta en trompette. Donc euh, ça va être l'articulation parfaite mais on a aussi besoin de notes longues. Et après il y a d'autres trucs, marcato, vous voyez que la note s'arrête euh, en cloche. Voilà, ça ça peut être pratique pour euh, en fait pour essayer de rendre nos phrases mélodiques... Euh, plus réaliste que si on n'utilisait que euh, que les gâteaux. Donc, je vais vous montrer euh, pas plus tard que maintenant d'ailleurs à quoi ça va ressembler si on n'utilisait pas différentes articulations. Je prends ma piste de trompette. Là voilà. Là voilà. Donc ça c'est ce que joue les trompettes. Il y en a même deux et je vais la copier coller tout simplement Ctrl C sur ma traque de trompette euh, que je viens de faire. Vous entendez un truc, vous Et pourtant, il y a du son. Euh, oui, il y a du son, mais vu qu'on a plein de paramètres à, à bouger, en fait, et eh bien là, par exemple, le mode wheel, qui est le paramètre d'expressivité euh, classique dans toutes les banques de sons quasiment, et eh bien, est au minimum. Donc, on va pouvoir le bouger. Et ça, ça se fait ici, là, sur, euh, voilà, sur cette petite fenêtre où je peux créer des courbes. Et donc, en gros, quand la courbe est basse, euh, la trompette va avoir une expression euh, très piano. Mais quand la courbe va augmenter, on va aller sur des nuances plus, euh, plus fortes. Et donc les banques de sons, qui sont bien faites normalement, gèrent complètement ça. Est-ce que ça change quelque chose Voilà, je mets tout à fond et bon, vous voyez que bah c'est pas très réel. Cette articulation-là va pouvoir coller sur certaines notes, mais pas sur toutes. Hein. Donc les notes les plus courtes, on va plutôt les faire jouer par euh, des staccato. Et il va falloir jongler là-dessus. Par exemple, cette partie-là, là où on a des, des notes, typiquement des notes très courtes. Eh bien, on va voir ce que ça donne si je mets sur les euh, staccato. Je refais euh, l'autre version, là, en legato. Clairement, ça ne marche pas. Ça, ça sonne comme euh, le thème du Wakanda dans, euh, dans euh, Black Panther. Ok, donc là vous avez le principe, donc là je vais couper euh, et puis je vais bah, m'amuser à copier-coller. Toutes les, toutes les portées de chaque instrument euh, dans différentes, euh, différents instruments virtuels avec différentes articulations que j'aurais euh, chargé Voilà, à tout de suite. Voilà, donc je viens de choisir mes banques de son, enfin mes instruments virtuels, je les ai chargés euh, et j'ai fini l'étape du copier-coller. Donc J'ai copié les notes du fichier MIDI vers euh, chaque instrument de, euh, virtuel que j'ai chargé. J'ai terminé de mettre en place les percussions aux bons endroits pour que les notes touchent vraiment des notes qui jouent quelque chose. Hein, voilà, par exemple, ça c'est une note. Sinon, je vais vous faire écouter pour que vous vous rendiez compte à quel point ce n'est pas fini le travail. Euh, ça, c'est très mécanique. Hein. Après, le reste, c'est vraiment du, de la minutie pour chaque élément. Hein. On, va, on va en parler. C'est pour ça que là, pour l'instant, bah, tout est à fond. Enfin, euh, j'ai mis tous les poudres à fond pour qu'on entende bien tout. Enfin, il y a encore, vous verrez, on n'entendra pas tout. Et euh, pour chaque instrument, eh ben, vous avez toutes les articulations qui jouent la même chose ensemble. Par exemple, pour les corps... Euh, les corps légato jouent la même chose que les corps staccato, que les corps euh, marcato, par exemple. Tout est mis. Donc l'étape suivante, ça va être justement de, euh, bah, de faire jouer certaines notes par des staccato et certaines autres par des legato et par les marcato pour avoir des phrases musicales euh, plus réalistes. Donc voilà déjà euh, le résultat brut. C'est parti Bon, <rire> évidemment il manque un coup de cymbale à la fin c'est dommage bon je vais rectifier ça si vous m'avez vu sourire c'est parce que c'est la première fois que j'entends avec ces sons là et du coup c'est vrai que ça fait plaisir parce que je bosse dessus depuis pas mal de mois mais ce n'est pas terminé et je, je là je me rends compte que bah, ça peut claquer si je m'en sors quand même pas mal bon bah comme je l'ai dit étape suivante ça va être de répartir chaque note de chaque instrument sur les articulations qui conviennent on verra ça la prochaine fois parce que là j'ai quand même pas mal taffé fait pour aujourd'hui mine de rien vous n'avez pas vu mais ça prend beaucoup de temps voilà donc je coupe et je vous dis à tout de suite bon alors on est deux jours plus tard et euh, bah, je m'y remets voilà donc euh, c'est parti là je commence par le piccolo et euh, un des trucs que je vois c'est que eh bah, je vous fais écouter juste regarder juste le piccolo donc qu'est ce qui se passe bon, au début c'est quand on n'a pas de son on cherche toujours à savoir pourquoi euh, là c'est parce que la tessiture ici du piccolo est trop grave, donc ça c'est des trucs dont je me rends pas forcément compte parce que je ne suis pas un expert de composition encore, et donc il euh, bah, y a des fois, il faut réorchestrer. Là en l'occurrence, bah, je vais monter d'une octave cette partie-là, et ça devrait déjà mieux aller. Euh, ensuite, deuxième chose aussi qu'il faut faire souvent sur pas mal de banques de sons, c'est étirer un tout petit peu les notes, je vous montre, comme ça, pour qu'elles se chevauchent légèrement, pour euh, que le legato, c'est-à-dire le lien entre les différentes notes, euh, soit plus réaliste. Euh, on va voir si ça marche un petit peu mieux. Donc faut ajuster. Après, ça marche un petit peu moins bien sur les parties rapides de notes. Autre chose que je peux essayer de faire, et c'est toujours des phases de test en fait, mais ce que je peux essayer de faire, c'est voir si ces trois notes là, il ne sera, pas... sera pas plus intéressant de les faire jouer par des articulations staccato de piccolo et donc c'est ce qu'on peut tester tout de suite puisque avec euh, bbc symphonic orchestra eh bien on a euh, en chargeant le piccolo on peut utiliser plusieurs articulations par exemple là je peux décider de le faire jouer en trille moi ce qui m'intéresse ce sera plutôt les staccatissimo alors, comment on switch d'une articulation à l'autre Très souvent, c'est par euh, key switch, c'est-à-dire que sur euh, le clavier de piano, certaines touches du clavier ne, ne déterminent pas certaines notes, mais vont déterminer quelle articulation on utilise. Donc, pour les staccatissimo, apparemment, c'est le mi 1 du clavier. Si je veux rester en legato, il faudra que j'indique la, la touche euh, do. Bien évidemment, ce serait trop facile euh, si c'était exactement les mêmes numéros. Sur le piano roll de FL Studio, bah, le C1 du BBC, euh, lui, il appelle ça le C0. Bon, bah, faut toujours tâtonner, hein, surtout que la banque de son, je l'ai depuis pas très longtemps. Et je switch justement, comme son nom l'indique, entre Legato et Staccato au moment où euh, je le veux. Là par exemple, je veux retourner en Legato, etc. Alors euh, ma méthode va peut-être en choquer beaucoup, je le sais, mais je n'ai pas de clavier euh, MIDI pour pouvoir euh, le faire directement en appuyant moi-même. Du coup, ça me prend plus de temps. Voilà, on aime. Donc voici le après, du coup, euh, sur cette petite phrase musicale, une fois que c'est fait. donc il euh, y a moyen que je rechange toujours ça surtout quand on regarde avec le mix final mais euh, globalement pour l'instant je vais m'arrêter là pour le piccolo, enfin pour cette partie là je vais évidemment continuer le reste de la partition et ça pour tous les instruments et je pense pas qu'il soit judicieux de tout vous montrer, voilà alors petit détail technique, là j'ai fini le piccolo, je suis passé à la flûte et là je me rends compte d'un truc, c'est que on peut faire bouger un autre paramètre qui est le vibrato. Alors, euh, la flûte, j'ai choisi encore celle de BBC Symphonic Orchestra. Et donc là, vous voyez que, bon, il y a plusieurs paramètres qu'on peut va faire varier. J'en parlerai sûrement tout à l'heure, ça, c'est l'expression. Mais on en a aussi d'autres ici. Mais ce qui va être intéressant sur certains instruments, c'est le vibrato. Et on peut le faire en automation, c'est-à-dire qu'on peut le faire à l'endroit qu'on veut dans la musique. Hein. Par exemple, là, justement, ces notes-là. Là, là c'est sans vibrato, ça fait ça. Très souvent, les musiciens, quand ils rajoutent de l'expression, euh, ils vont euh, se mettre à, à faire une note vibrato. vers la... Quand une note est tenue longtemps, ça se voit très souvent sur les, sur les cordes et puis aussi sur les vents. Donc euh, là, j'ai choisi le contrôle vibrato, flûte, et je choisis d'augmenter le vibrato à mesure que la, note, euh, que la note progresse. Et donc ça nous fait un truc comme ça maintenant. On l'entend bien sur la fin. Et ça, par exemple, ça donne plus de personnalité et d'humanité au jeu des instruments virtuels. Et on peut le faire aussi avec les cordes et en fait avec toutes les banques de sons qui nous le permettent parce qu'elles ne le peuvent pas forcément toutes. Alors il y a un autre paramètre, euh, un des plus importants, qu'on peut faire varier, c'est euh, la nuance de jeu des instruments. Donc euh, toute, euh, toute banque de sons digne de ce nom hein, euh, peut euh, offrir la possibilité de euh, contrôler la nuance de jeu de chaque note, et on peut le contrôler grâce à une courbe. Donc je vais choisir le contrôle sur mes violons de BBC Symphonic Orchestra, et donc là vous avez une courbe que je peux faire varier à loisir. Qu'est-ce que ça donne si elle est plate déjà pour commencer peut-être remarqué déjà que certaines notes sont jouées gâteaux, d'autres sont euh, jouées en staccato ou spicato. On va essayer de rajouter un petit peu d'expressivité à tout ça. Alors, qu'est-ce que c'est la nuance de jeu et bah, Concrètement, c'est si une note va être jouée fort ou pas fort. Euh, et ce n'est pas juste une question de volume, en fait, parce que euh, quand on joue... Je sais pas, prenez une trompette, je vais vous montrer avec la trompette tout à l'heure, une trompette qui joue une note piano, euh, ça va être un son différent euh, d'une de la même note qui va être jouée en forte. Si je fais jouer cette trompette Très doucement en piano, elle ressemble à ça. Donc oui, c'est pas très fort, mais euh, c'est surtout le son qui est déjà, enfin qui est plus doux qu que que la même note qui va être jouée en, en fortissimo. Donc là, j'augmente la courbe. Donc elle va jouer euh, plus fort que ça. Il est plus agressif, il est plus rugueux ce son. C'est notable dans les cuivres, mais au final, tous les instruments ne sonnent pas pareil quand ils sont joués pas fort ou fort. Le piano, c'est pareil, etc. Et donc toute la subtilité va être de modifier cette courbe pour que l'ensemble soit plus expressif, plus réaliste, puisque c'est rare qu'on écrive toute une partition d'orchestre avec la même nuance de jeu pour chaque instrument, c'est plat, du coup sans relief, sans contraste, alors qu'avec des, des nuances qui varient et même au sein d'une même note, et c'est ça qui est cool, et eh ben, On a déjà un petit peu euh, plus de réalisme Dans l'ensemble Donc je vais faire ce truc là sur la partie de violon Que je vous ai fait euh, écouter Et puis on va voir si ça va beaucoup changer J'ai aussi euh, vu qu'on pouvait changer euh, L'attaque des notes euh, J'ai l'impression que c'est ça euh, Grâce à cette d'autres contrôles qui, qui s'appelle Vélocité. Du coup, là, en fait, je peux choisir, même dans les notes legato, de, de, de donner une attaque forte ou pas forte pour plus ou moins lier les notes entre elles pour que les phrases musicales soient les plus expressives et les plus réalistes possibles. Bref, voici le résultat euh, après tous ces petits arrangements sur cette petite partie. Alors à l'origine j'avais pas mis le BBC euh, mais j'avais euh, d'autres euh, violons et du coup euh, j'ai complété avec BBC parce que les faiblesses d'une banque de son peuvent euh, être compensées par euh, d'autres banques de son Donc euh, en mixant deux ça peut par permettre de, de, de, de donner un meilleur rendu en fait Voilà là il y a du Berlin euh, Strings donc euh, c'est pas, pas trop mal je trouve Après euh, vous allez très certainement dire bah non ça sonne pas du tout réaliste Et c'est là que euh, les connaisseurs peuvent intervenir pour me dire qu'est-ce que je peux faire de mieux ah. Bon, c'était qu'une toute petite partie. Alors, je vais finir un petit peu de gérer cette fameuse courbe d'expression, de, de dynamique pour tous les autres instruments, parce que je n'ai pas encore tout fait. Et puis, ensuite, je vous ferai écouter euh, ce que ça donnera dans l'ensemble, mais vous allez voir que ce n'est pas encore terminé, puisque après il y aura la phase d'affinage, hein, comme un bon fromage de chèvre, où il va falloir bah, gérer en écoutant l'ensemble pour voir si tout, tous les endroits où il y a besoin de retravailler, rendre soit l'ensemble plus réaliste... Enfin telle note ou tel instrument plus réaliste, ou alors gérer les nuances pour qu'on entende mieux, je sais pas, la trompette ou le machin, etc, etc, et après il y aura le mixage à proprement parler, mais là je vais pas trop le détailler, déjà que je suis pas expert de cette partie, je suis encore moins expert de la partie de mixage, mais bon, ça sera déjà pas mal niveau info, je pense. terminé enfin à peu près terminé déjà je suis pas expert du truc et puis en plus de ça euh, en général les jours qui suivent je réécoute le truc et j'arrange deux trois euh, trucs donc euh, c'est terminé entre guillemets et euh, je vais pas vous le faire écouter euh, ici hein, la version finale finale je vous invite évidemment à la découvrir dans la vidéo qui est dédiée, dont le lien est dans la description et qui euh, s'articule autour d'un projet où je compose euh, une musique pour la même scène et dans différents styles. Je vous laisse découvrir ça, tout est en description. J'espère que la vidéo sur cette programmation des instruments virtuels en aura aidé certains. Et j'espère aussi que d'autres m'apporteront des conseils constructifs pour que j'améliore un petit peu mon rendu ça me fera progresser dans ma carrière de compositeur, n'est-ce pas Voilà, bon, bah écoutez, j'espère je, que vous avez appris des trucs. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour des prochaines vidéos. Salut